J'ai beaucoup de retours après ce film là, voilà, des gens qui où ça les touche vraiment, et suffit il suffit qu'il y ait une personne pour qui ça aide, et bien pour moi c'est bon. On sait que ça sert et on sait que c'est un outil et, et un médicament extrêmement fort. Le fait de, de savoir qui va sortir en salle, moi ça.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 I'm gonna go